et eh bien bonjour à tous aujourd'hui on est parti préparer le terrain pour les pommes de terre bon c'est un peu en avance mais il faut prévoir environ euh, 15 jours 3 semaines pour préparer là je vous avais dit c'est la grelinette bon j'ai un peu la buffe parce que je viens de faire une petite séance de sport là je vais vous montrer je viens de faire euh, 6 mètres de long là sur trois largeurs de grelinette bon vous voyez euh, le rendu ça se délite super bien vous me direz quelle terre de jardin c'est vrai que c'est une terre de jardin limoneux un peu d'argile quand même parce que pour savoir si vous avez de l'argile dans, dans le jardin là vous voyez ça fait des motoyons mais il y a moins de 20 d'argile, c'est surtout du limon. Parce que juste à côté de la palisse, il y a un petit cours d'eau. Et je pense que dans le temps, il devait y avoir euh, des ouais, les alluvions en fait, les limons, c'est ce qui est le meilleur. Et vous voyez euh, des beaux pieds de brôme, là On sait pas parfait hein. Là, moi, je passe un coup de grelinette euh, grossier. Vous verrez euh, les mouvements que je fais. Ce que euh, je vous remettrai en lien la vidéo de l'an dernier. Moi, c'est une 4 crocs. Vous pouvez en avoir euh, à plusieurs euh, crocs. Mais je vous rassure, je fais pas les, les 500 mètres carrés comme ça. Euh, J'ai décidé de faire ce jardin euh, sans motoculteur. C'est le plus petit que j'ai, et comme je peux pas y venir en tracteur, je le ferai tout à la main. Et voilà le rendu que ça donne après avoir émietté à la main et enlevé les mauvaises herbes. Bon, il y a des racines de peuplier, mais dans l'ensemble, le terrain est prêt parce que regardez, c'est pas compact, on, on gratte à la main j'ai laissé quelques petites mottes, et vous voyez euh, assez fritron au premier coup de croc quand je planterai les pommes de terre euh, ce que je voulais vous montrer aussi quand même là ici tout ici là c'était le chemin entre l'ail et, et les et les fèves j'allais y arriver Là Il y a encore les résidus de fèves de l'an dernier. Il y avait les résidus d'haricots, et vous voyez sans travail de sol depuis un an. Là, le dessus est, est gras à taille. Un petit ami vert de terre, celui-là est pour vieux. C'est pour ça que je peux planter les les pommes de terre en direct bon là il y a une taupe à la fête du boulot toute seule vous voyez ça s'est recompacté alors avec euh, la grelinette ça, ça marche super bien bon moi j'en ai environ euh, pour une petite demi-heure encore à faire ce autre jour là pour faire cette longée là j'ai passé euh, une heure et moi je vous dis à bientôt.